Bonjour, aujourd'hui on va voir ce qu'est le type booléen et euh, comment l'utiliser. Le type booléen, ça permet de représenter une valeur de vérité. Cette valeur peut être true, ou peut être false. Euh, true, ça veut dire ça représente vrai, et false, ça représente faux. Hein Alors, Typiquement, on obtient ce... une valeur de vérité, un booléen, quand on fait une comparaison. Par exemple, est-ce que 10 est strictement supérieur à 6 oui, c'est vrai, donc euh, ça vaut trop. Si je fais « est-ce que 10 est inférieur à 7 ?» par exemple, bah, ça me dit que c'est faux. « 10 n'est pas strictement inférieur à 7. » Donc on a nos deux, euh, nos deux valeurs euh, booléennes. Alors, les booléens, on les obtient, donc les opérateurs, notamment avec les opérateurs de comparaison. Donc là, il y en a 6. Hein. Donc si on veut tester l'égalité entre euh, deux, euh, le contenu de deux euh, variables v et k, on va utiliser donc le symbole égal égal. Donc ça c'est, est-ce qu'ils sont égaux S'ils sont égaux, c'est vrai, sinon c'est faux. Un petit exemple, par exemple, est-ce que 10 est égal à 6 Ah non, c'est faux. Est-ce que 10 est égal à 6 plus 4, par exemple Oui, c'est vrai. Alors la différence, on mettra un point d'exclamation égal pour tester la différence, donc le résultat contraire de l'égalité strictement supérieur on met juste le symbole supérieur et si on accepte que ce soit que les deux valeurs a soient égales on va mettre supérieur ou égal là on a inférieur et inférieur ou égal alors où on utilise ce, ce type de d'expression de, hein euh, c'est euh, euh, alors on va faire un tout petit programme voilà on va se dire par exemple j'ai un nombre a qui est égal à 250 j'ai un nombre b qui est égal à 220, voilà, et je mets euh, if euh, a a inférieur à b, on va écrire, euh, je sais pas, print, euh, super, on est vachement content, et euh, donc là j'ai oublié une parenthèse, voilà, donc ici quand on fait euh, le run, donc on n'a rien qui s'affiche parce que a n'est pas euh, sup inférieur à b, alors après, euh, je sais pas, admettons, je mets plus, je rajoute, euh, allez hop, plus 100, plus 1000 même, si je fais un run, voilà ben là j'ai A qui est inférieur à B, donc euh, le print est affiché. Donc ça c'est un exemple d'utilisation avec euh, un if, on peut également euh, utiliser euh, les booléens dans des boucles par exemple avec euh, avec des while. Alors ensuite. Euh, les opérations, donc les booléens, on peut les combiner entre eux en utilisant les opérateurs booléens ou opérateurs logiques. Alors les principaux, donc il y a le AND, on dit que c'est une conjonction, il faut que les deux opérandes du, du, du IF, donc la première valeur AND, la seconde valeur, si c'est vrai des deux côtés, le AND de ces deux valeurs est égal à TRUE. Après, il y a TRUE AND FALSE, FALSE AND TRUE et FALSE AND FALSE. Ces trois autres combinaisons nous donneront la valeur FALSE. Donc là, la, on dit que c'est la table de vérité de la conjonction du AND. Il y a un autre opérateur, c'est la disjonction. Donc là, il suffit qu'il y ait les deux ou un des deux côtés qui soit vrai pour que le résultat du OR soit vrai. Donc euh, le seul moyen d'être faux, c'est que ce soit false or false. Donc là, c'est la table des vérités de du or. Donc on dit aussi la disjonction euh, logique. Et il y a une dernière, un dernier opérateur qui est le not, c'est la négation. Donc là, on a juste une valeur et on va euh, donc la, la nier. Donc non de vrai, c'est faux. Et non de faux, euh, c'est vrai. Alors, on va... Juste regarder des, des, des petits exemples parce que sinon c'est pas évident à comprendre. Donc là, euh, on va dire que voilà, par exemple, j'ai une note euh, en mathématiques, j'ai eu 14 et en français, admettons, euh, j'ai eu 12. Et là, à un moment donné dans notre programme, on se dit voilà, est-ce que euh, mes deux notes euh, sont euh, supérieures à 10 Alors pour tester ça d'un seul coup, donc on peut faire note MA supérieure ou égale à 10. Donc là, comme on veut savoir si les deux notes sont supérieures à 10 en même temps on va écrire ça comme ça donc note MA supérieure à 10 en note FR supérieure à 10 comme c'est vrai des deux côtés du AND euh, on, en tout ça, ça a la valeur euh, vraie alors admettons que ma note FR soit un peu moins bonne mettons que j'ai eu que 9 bah Là maintenant si je refais un AND bah, je vais obtenir false parce que ça c'est vrai, AND ça c'est faux D'accord Alors après, si je me pose une autre question, c'est par exemple, est-ce que une de ces deux notes, euh, note MA et note FR, donc on a ici les valeurs, hein, note FR c'est 9 et note MA c'est 14, est-ce que une des deux, au moins, est euh, supérieure à 10 Là, on ne mettra plus avec un AND, mais on fera ça avec un OR. Et là, bien sûr, ça va devenir vrai, parce que ma note MA, elle est au-dessus de 10 et celle-ci, à l'inférieur, attendant, ça fait true or false, et donc c'est bien true, c'est bien vrai. Et si, malheureusement, également en mathématiques, j'ai eu une mauvaise note, bah, si je reteste, euh, est-ce que j'ai ma note de maths qui est supérieure ou égale à 10, ou ma note de français, bah, ni l'une ni l'autre sont supérieures à 10, elles sont toutes les deux inférieures, donc là, euh, ça devient euh, false. Après, euh, on peut aussi, euh, par exemple, avec le, le note, on peut euh, obtenir des choses intéressantes par exemple je peux me dire est-ce que ma note de mathématiques elle est égale à 8 là on me dit que c'est true et après je peux me dire est-ce que ma note de mathématiques elle est égale égale à trou euh, égale excusez-moi à... là on va me dire que c'est false c'est-à-dire que c'est le contraire est-ce que ma note elle est égale à 8 le note donc comme elle est égale à 8 note de trou ça me donne false Là on obtient le même résultat, donc si on se disait tout simplement, est-ce que ma note MA est différente de 8 Ça c'est faux, pourquoi Parce que ma note de maths c'est 8. Alors, euh, les opérateurs aussi, il y a des, des cas où on peut faire des... Euh, des, voilà, il y a des on peut les combiner euh, entre eux, on peut les on peut les regrouper, les opérateurs de comparaison. Par exemple, si je veux savoir est-ce que ma note de mathématiques, elle est comprise entre 5 et 10, euh, une première manière d'écrire ça, c'est est-ce que 5, donc est-ce que ma note de mathématiques, elle est supérieure à 5, AND, ma note de mathématiques, elle est inférieure ou égale à, je sais plus, j'avais dit 10, je crois. Voilà, donc c'est, est-ce que ma note, elle est comprise entre 5 et 10 Donc là, on écrit ça comme ça, c'est vrai, hein, mais on peut écrire ça de manière un peu plus simple, en, finalement, en regroupant ça comme ça, donc on peut combiner euh, les opérateurs de comparaison entre eux, et euh, donc il faut que ça ce soit vrai, et en même temps que ça euh, ce soit vrai. Donc là, c'est le cas. C'est ce qu'on exprime ici, donc on obtient bien le, le résultat euh, true. Donc ça c'est assez intéressant, c'est une particularité du, euh, du langage Python. Alors on a vu pas mal de choses, donc on va résumer euh, tout ça. Alors le booléen, deux valeurs possibles, true et false. Quand on compare ces, des, ces deux valeurs, donc euh, par exemple avec un de ces six euh, opérateurs de comparaison, donc là ça peut être des valeurs euh, numériques par exemple, on peut comparer des nombres, est-ce qu'ils sont égaux, différents, strictement supérieurs, ou supérieurs ou égales, ou inférieurs, on va obtenir une valeur qui va être boolean, c'est-à-dire qu'on obtiendra true ou false, soit c'est vrai, soit c'est faux. Pour comparer, donc ça c'est un piège, il faut vraiment faire attention, c'est bien l'opérateur égal-égal, hein, sans espace au milieu, là, qui permet de, de, de, de poser la question, est-ce qu'il y a égalité ce n'est pas l'instruction égale qui, elle, est une affectation. Non. Après, pour faire des calculs entre booléens, on peut utiliser le AND. Pour qu'il soit vrai, tout doit être vrai, des deux côtés. On peut utiliser le OR. Pour qu'il soit faux, tout doit être faux, des deux côtés. Et enfin, on a le NOT qui euh, nie euh, la, la valeur. Hein. Donc si on a vrai, NOT de vrai, ça devient false. Et enfin une dernière chose, hein, les expressions boolean on les utilise énormément hein, donc pour guider l'exécution euh, du programme, donc soit avec un if comme on a vu ou alors dans des boucles avec un while. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Avec les booleans, bah on a plein d'autres sujets encore qui peuvent être abordés mais bon, c'est la vidéo elle est déjà un peu longue donc j'en ferai peut-être une autre euh, un autre jour. Mais euh, sur ce, je vous dis euh, bah, merci pour votre attention euh, et à bientôt. Au revoir.